On se demande à qui s'adresse cette bienveillance parce que nous n'en récoltons que le mépris. Monsieur Blanquer nous méprise dans les médias et ce n'est plus possible. C'est ça qui a réussi Blanquer, hein il a à moitié démoli l'école, mais il a réussi à mettre tout le monde d'accord à l'école, c'est pas mal Je suis le seul à défendre un revenu issu du travail et non pas un revenu issu de l'assistance. Bon déjà, déjà, c'est pas sérieux et je pense que c'est pas à la hauteur de ce qui se passe dans la rue. Antipasse, lutte de classe. On est une génération sacrifiée. Le Covid, c'est la goutte d'eau. Beaucoup de colère, donc il nous prend vraiment pour des imbéciles. Révoltez-vous, faut se soulever, on va gagner et on leur mettra une grosse claque. Salut l'internaute, c'est Jemil, je suis en direct de Paris, près du jardin de Luxembourg, qui est juste derrière moi, où se trouve aussi le Sénat. Aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier 2022, et c'est le jour où débute la grande grève générale dans l'éducation nationale. Alors, grande grève générale, parce que comme on l'a dit euh, il y a quelques jours déjà sur le plateau du Média, n'y participent pas que les professeurs, mais aussi tout le monde de l'éducation et ceux qui gravitent autour, c'est-à-dire les chefs d'établissement, les inspecteurs, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, ainsi que les euh, techniciens qui travaillent dans les, euh, dans les écoles, les CPE, etc. Tout l'intérêt de parler de grève générale. C'est assez inédit, si ce n'est historique, on verra euh, l'effet que ça pourra en donner dans quelques jours, quelques heures. Pour l'heure, je t'embarque avec moi pour faire le tour de la situation. Depuis quatre ans ou plus, le mot bienveillance dans la bouche de notre euh, ministre. On se demande à qui s'adresse cette bienveillance, parce que nous n'en récoltons que le mépris. Bah, ce qui me pose le plus problème actuellement, c'est euh, le décalage entre les annonces dans les médias et la réalité euh, sur le sur le terrain, euh, dans les classes, dans les écoles. Euh, voilà. Donc, euh, je, je pense qu'à force, oui, j'espère, euh, ces mensonges lui reviendront au visage. C'est-à-dire que, par voie de presse, il dénigre euh, ses enseignants. Il euh, parle d'absentéisme quand nous sommes malades du Covid. Euh, il nous dit que nous désorganisons en manifestant aujourd'hui. Il fait toutes ses annonces par voie de presse. Euh, nous ne sommes jamais informés en amont euh, de, de, de, des protocoles en cours. Concrètement, nous n'avons pas de masque, donc euh, moi j'ai eu euh, deux fois cinq masques en tissu depuis euh, deux ans. Je n'ai pas de capteur de CO2 dans les classes, euh, je dois assurer euh, un travail en présentiel, en distanciel, c'est des heures euh, infinies, euh, du matin au soir jusqu'à 21h. Je euh, réponds à des emails euh, le soir, la nuit, euh, le week-end, euh, pendant les vacances. C'est ce que j'appelle le mépris, quand on n'a aucune considération pour ces personnels et qu'on ment aux familles et à ses personnels en leur disant que les écoles restent ouvertes pour les élèves, alors qu'en fait elles le restent pour l'économie. Ce que nous pouvons comprendre, nous pouvons le comprendre, mais dans ce cas-là, on affiche la couleur et on parle d'une grande euh, garderie nationale. J'ai eu le Covid, j'ai fait mon distanciel, j'ai répondu aux parents, enfin on n'en peut plus, on est épuisés et, et M. Blanquer nous méprise dans les médias et ça s'est empiré avec le gouvernement actuel et là, le Covid a fait éclater le manque de moyens. C'est d'abord de soutenir une profession qui, depuis euh, des semaines et des mois, euh, demande à être entendue et respectée. On est en pleine pandémie, franchement. Être obligé de manifester pour se faire entendre. Ce qui se passe dans les écoles est juste insupportable. Il Y a eu... Euh, des politiques de mépris vis-à-vis -vis des enseignants, vis-à-vis -vis du... des personnels, et là, la, le Covid, c'est la goutte d'eau. Pas de préparation, pas d'organisation, mise en danger du personnel. On peut mobiliser plusieurs milliers de jeunes qui n'ont pas eu les cris, mais qui sont aujourd'hui en formation pour aller dans les écoles et remplacer les enseignants plutôt que de faire appel à des retraités qui sont eux plus vulnérables. Rien qui a été fait finalement pour permettre que l'enseignement le, continue à se faire dans des conditions à peu près potables et en plus de ça le prix affiché par Blanquer avec son style inimitable de chasse aux sorcières autre, plutôt que de s'occuper des écoles. Donc voilà, on est. C'est bien qu'il y ait une grève aussi importante, et je pense qu'en prime, si, ça serait bien de, c'est bien de réclamer la démission de Blanquer. Ce gars, c'est un technocrate. Il est trop sûr de lui. Il est méprisant, et il a fait le choix de ne pas les écouter. Il doit changer de politique. Aucun masque FFP2 gratuit n'a été donné pour les personnels. Pas d'organisation des classes en demi-jauge, comme on le réclame, avec des embauches nécessaires pour pour pour le faire. Pas de purificateur d'air. Enfin, a, tout ça, tout ça. Euh, tout ça est fait en dépit du bon sens, mal fait, mal organisé et avec euh, avec euh, avec morgue. Donc euh, la colère dans le monde enseignant, dans les parents d'élèves, c'est la même chose que dans la santé vis-à-vis d'un gouvernement qui euh, qui euh, qui fait de mal en pis depuis deux ans. On a quand même là un, un gouvernement qui a, qui a beau euh, entendre, il entend, mais il veut pas comprendre. Hein, voilà, parce que quelque part il suit sa, sa, sa logique libérale. Quelle est la stratégie du PCF pour que ça se reproduise pas en 2022 eh bien, la stratégie du PCF, c'est de susciter l'intervention du peuple. C'est pour ça que je propose, dans cette élection présidentielle, un programme original, un programme qui défend une gauche populaire, républicaine, laïque, et qui défend les services publics, qui conteste les traités libéraux, européen. Cette gauche-là, elle a besoin d'être entendue, et demain, elle a besoin de gouverner, pour justement reprendre le pouvoir à la finance. C'est ce que je propose. Vous au pouvoir demain avec Mélenchon, qu'est-ce que ça change concrètement, en deux mots Ça change concrètement qu'on embauche euh, tout de suite 190 000 personnes, dans l'enseignement, pas seulement les enseignants, mais tous les personnels. Ça change le fait qu'on met 20, 20 élèves par classe. Ça change le fait que... on remet euh, l'éducation nationale et l'école publique au centre des préoccupations, avec une école vraiment gratuite, et vis-à-vis -vis du Covid, eh ben on se donne les moyens d'organiser euh, un système en rotation, des demi-jauges. On avait proposé d'embaucher 300 000 emplois jeunes, par an, tout de suite, pour permettre de, justement, d'aider euh, le monde enseignant. Euh, voilà, ce serait de remettre l'école au centre de la société comme elle doit l'être vous sentez la dynamique venir parce que c'est compliqué on est à moins de 100 jours comment ça se passe comment ça se passe de votre côté comment comment on voit euh, avril allez moi ça se passe bien il y a du soleil euh, ici euh, euh, on arrive à faire débat sur un grand nombre de sujets même ceux qu'on n'attend pas et puis nous sommes les seuls à faire des propositions euh, différentes uniques à gauche sur un certain nombre de sujets sur l'énergie sur l'emploi sur le revenu je suis le seul à défendre le revenu issu du travail plutôt que le revenu issu de l'aide sociale. On vient d'entendre euh, Valmer Roussel, candidat à PCF, euh, a, a affirmer à part deux fois qu'il était le seul à défendre euh, des valeurs originales à gauche. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre finalement Bon, déjà, déjà, c'est pas sérieux et je pense que c'est pas à la hauteur de ce qui se passe dans la rue. Euh, parce que la première des choses qu'il y a à répondre, c'est que là, on est en train de vivre un, un jour historique, un jour historique parce que euh, on parle dans le premier degré de l'éducation de 75 de personnel qui sont en grève. Donc c'est juste absolument énorme, avec des, des personnes qui, généralement, ne se sont jamais ou très très rarement mis en grève. Je pense aux directions, aux directeurs d'école. Je pense aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont en grève aussi. Et si cette grève, elle est aussi forte, c'est qu'il y a un ras-le-bol incroyable. Bon, un ras-le-bol dont le Covid est juste une goutte d'eau, quoi. Faut comprendre ça, c'est qu'on a changé quatre fois leur protocole en deux semaines. Manifestement, on a le Premier ministre qui passe sur France 2 il y a deux, trois jours en disant qu'il a entendu, qu'il a compris, mais que... Bah, bah, rien ne change, les moyens ne sont pas mis sur la table. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous Parce qu'ils entendent très bien, finalement, mais pourquoi ils le font pas parce qu'on a un, un ministre de l'Éducation nationale qui est vraiment sourd et qui a fait le choix de ne pas les écouter. Il doit entendre ce qui se dit aujourd'hui par les enseignants, les recevoir, et écouter, étudier les propositions, mettre en œuvre ce qu'il propose. Donc, euh, c'est un gouvernement qui crée lui-même un bazar absolument incroyable, avec des propositions, et là, ça va plaire euh, peut-être à celles et ceux qui disent qu'on n'en qu en fait pas, parce que euh, le gouvernement ne cesse de dire ça aussi. C'est que là, ça fait deux ans qu'on est en, en situation de pandémie. Deux ans après, on n'a toujours pas de purificateur d'air. On n'a toujours pas de masque pour protéger les enseignants. Et surtout, Emmanuel Macron est celui qui a supprimé 6900 postes dans l'éducation. Ok Vous dites que vous êtes les seuls à gauche à proposer des choses euh, concrètes. Euh, Jadot, Mélenchon, les autres proposent rien Non. Je suis le seul à défendre des propositions euh, uniques à gauche. Je suis le seul à défendre un mix énergétique avec du nucléaire. Je suis le seul à défendre un revenu issu du travail et non pas un revenu issu de l'assistance. Je suis le seul à défendre une République laïque et sociale, sociale et laïque, et à mettre en avant les valeurs universalistes de notre République pour faire vivre l'égalité des citoyens. Nous avons un, un livret programmatique sur l'école que chacun et chacune peut regarder. Nous sommes les seuls à avoir à 80 jours un programme que chacun peut aller regarder, et nous avons beaucoup de propositions pour refaire de l'éducation nationale un bien commun pour toutes et tous. Donc sur des mêmes choses, vous êtes les seuls à proposer des choses concrètes, un programme extra, vraiment En tout cas, non, non, je dis pas qu'on est les seuls à proposer des choses sur l'éducation, par contre, je dis qu'on est les seuls à avoir écrit pour l'instant un programme, et j'espère que les autres vont arriver, parce qu'une campagne présidentielle, après tout, ce n'est que ça, c'est de discuter des idées, et ensuite choisir le programme qui nous convainc le plus. Vous intéresse sur cette manifestation Là, c'est de voir combien il y en a, si c'est bien mobilisé, qu'est-ce qui est écrit sur les pancartes. je vais vous dire une manif, c'est un livre. Vous tournez les pages, à mesure passent les cortèges. Vous regardez la moyenne d'âge, vous regardez les hommes, les femmes, les gosses comme nous voit. Voilà. Et là, c'est la première euh, ma démonstration de force en masse. Euh, du milieu enseignant depuis euh, déjà quelques temps. Parce que jusque-là, les précédentes tentatives n'avaient pas été trop réussies, il y avait eu beaucoup de mal à mobiliser. Mais là, on sent que c'est la masse parce que les gens ne sont un peu plus, quoi. Ils sont par les conditions dans lesquelles ils doivent exercer leur métier. Alors les parents, aujourd'hui, entrent dans la lutte parce que le système de l'éducation nationale est en train de s'effondrer, euh, que là, on a un ministre qui euh, ne prévoit rien, euh, qui euh, n'anticipe pas assez, et surtout, ne prend pas en compte la sécurité ni des élèves, ni des enseignants, euh, ni leur scolarité. Comment les parents autour de vous témo vous témoignent de la situation, alors... À, à la fois dans le cadre du Covid et à la fois peut-être en dehors de ce cadre-là Alors aujourd'hui, les parents on sont surtout très inquiets. Il y a une énorme lassitude euh, qui est générale hein, et beaucoup de colère. Beaucoup de colère parce qu'on a l'impression que le ministre se moque de, des parents, des élèves. Euh, il nous annonce qu'il y a très peu de cas de contamination, que là, on est à 40 000, 45 000 cas, Quand le ministre de la Santé, on annonce 500 000 le même jour. Donc, il nous prend vraiment pour des imbéciles. Alors, ça fait que, y compris dans le milieu enseignant, il y a des gens qui considéraient que tout ça, la politique, que c'est mmh. pas vraiment un sujet, qui s'y réintéressent, qui se réimpliquent et tout ça. Ça, c'est le moment important, c'est ça qu'a réussi Blanquer, hein. Il a à moitié démoli l'école, mais il a réussi à mettre tout le monde d'accord à l'école. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'il faut qu'il parte est, est qu il faut qu'il parte Alors, bah non, je pense qu'un crétin pareil est utile. Il hein. <rire> faut, hein faut laisser leur chance, hein Il faut laisser leur chance au bon à rien <rire> Bah ben oui aussi, il n'y y en en a pas. Bon, toute plaisanterie ne à pas. On n'en peut plus, quoi. Comprenez-le, c'est même plus idéologique ni politique. C'est juste, vous êtes propre. Vous êtes directeur d'une école, les consignes changent tous les jours. Alors avant le Covid, on avait déjà de nombreux problèmes et les parents n'étaient pas assez écoutés. Euh, on avait des gros problèmes avec la réforme en particulier du lycée, la réforme du bac. Aujourd'hui les, les, les élèves sont extrêmement anxieux, euh, donc ça s'arrange vraiment pas. Le, le Covid amplifie la situation, amplifie cette anxiété, mais le, le malaise était préexistant. Euh, Ou tous les deux jours, c'est ingérable et puis il voit bien que les moyens ils sont pas, pour le faire, vous n'avez pas les épurateurs d'air, vous n'avez pas de ceci, vous n'avez pas de cela, les parents arrivent avec les gosses à la main, ils ne savent pas s'il va falloir les ramener à la maison ou les laisser là, euh, les, la manière de tester les gosses et même pas penser pour des gosses, Allez mettre en écouvillon à un petit moment qu'à a 4 ans, 5 ans ou 6 ans, vous allez voir, bah, vous en avez peut-être à la maison, ce n'est pas possible, il faut faire les tests salivaires, il faut les accepter, il n'en veut pas, alors pour les enfants, c'est extrêmement anxiogène également. Euh, là aujourd'hui, on leur dit que le Covid, euh, ben, c'est dangereux, qu'il faut aller faire des tests, parce qu'il faut leur expliquer pourquoi on leur met un coton-tige dans le nez. Euh, les, les tests sont pas forcément adaptés. Euh, ils retournent à l'école, finalement, il n'y a presque personne dans les classes, donc leur monde est complètement désorganisé. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée Qu'elle remplisse son rôle, que Macron et les autres comprennent que les gens en peuvent plus. Et qu'il est temps quand même de commencer à faire les choses sérieusement, parce que là il y a 12 millions de gamins à l'école. Hein. C'est quand même pas rien. C'est pas, c'est pas un à côté de la vie du pays. C'est quand même son cœur. Et à un retour à la normale, euh, adapter les conditions d'éducation pour pouvoir euh, faire classe en toute sécurité malgré le Covid est aujourd'hui indispensable. Merci beaucoup. De rien. Antipasse, lutte de classe, hein, euh, puisqu'en fait, euh, ça touchera essentiellement le monde du travail, ça le touche déjà, d'ailleurs, euh, l'ensemble du monde du travail. Pour euh, lutter contre les passes, on ne parle pas des vaccins, on parle des passes, c'est-à-dire... Qu'est-ce que les passes menacent, rapidement le, la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une mesure, c'est-à-dire on cède un peu, et euh, on risque fort, à terme, de se retrouver à, à céder beaucoup. Et là, pour le coup, céder un peu sur les libertés, en mettant en place un outil, même si c'est couvert de, de la pandémie, Toujours est-il que ce, cet outil, euh, c'est l'occasion rêvée pour ce gouvernement de l'appliquer, puisque depuis 2-3 ans, il faut suivre quand même l'ensemble des mesures liberticides que ce gouvernement essaye de mettre en place, loi séparatisme, hein, euh, euh, le nouveau schéma directeur du maintien de l'ordre, genre de choses, les différents décrets de fichage de la population en décembre, euh, si je ne m'abuse, je crois 2020, et donc en fait... On se rend compte que ce gouvernement n'a qu'une idée en tête, c'est de mettre en place des mesures qui portent atteinte à la liberté de la population, mais également euh, de les contraindre. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un outil de contrainte, euh, se passe. Ce sujet aujourd'hui, c'est la pandémie, hein, donc euh, demain ça peut être autre chose. C'est la première fois depuis le début de la manifestation que l'on croise un nombre important de forces de l'ordre et ce n'est pas anodin puisqu'ils sont postés là devant devant la rotonde, une sorte de fouquette d'Emmanuel Macron situé dans le 6e arrondissement. Quel est, du coup, euh, le sens de votre mobilisation en tant que maman ici Pourquoi en plus maman qu'enseignante qu Je suis très touchée par les, les conditions de travail euh, des, des maîtresses auxquelles je confie euh, mon enfant euh, tous les jours. Il y a beaucoup de, de personnel, de professeurs qui sont, euh, qui sont absents, qui sont malades ou qui ont des enfants malades, et qui ne sont pas remplacés, parce qu'il y a une pénurie de remplaçants du fait euh, des, des, des nombreuses suppressions de postes qu'il y a eu ces dernières années dans l'éducation nationale. Et on appelle aux volontaires. Pour remplacer voilà. vos postes. Et donc aux enseignants, enfin euh, aux, aux étudiants, pardon, Bac plus 2. Euh, qui vont arriver comme ça sans aucune formation euh, pour euh, remplacer euh, les enseignants euh, qui sont en congé maladie, en fait. Euh, donc, ce que je trouve absolument euh, lamentable. Voilà. <rire> et aussi, euh, beaucoup d'enseignants qui démissionnent, de jeunes enseignants qui démissionnent parce que les, les conditions de travail sont très pénibles, le nombre d'élèves par classe euh, est très important, surtout là en, en maternelle où il y, y en a plus de 20. Euh, je pense qu'il y a aussi des problèmes d'attractivité de, liés au salaire, qui, euh, le, le gel du, du salaire des enseignants. Euh, et donc, donc ça, je pense que c'est vraiment des choses à, à repenser si on veut euh, effectivement euh, recruter euh, massivement comme il faudrait en fait. Une heure quarante plus tard, nous arrivons rue du Bac, dans le 7e arrondissement et c'est la fin euh, de, du parcours déclaré et autorisé par la préfecture de police. Un dispositif de gendarmerie contraint les personnes à prendre le métro euh, rue du Bac, pour euh, évacuer euh, l'endroit ou à rebrousser le chemin. Personne ne peut passer le barrage. Il est à noter qu'aux alentours, euh, nombre de ministères sont présents. Le ministère de la Famille, de l'Enfance et euh, des Droits des Femmes, le ministère du Travail, le ministère euh, des Armées. Euh, on est dans le 7 e arrondissement, dans l'Ouest parisien, dans les quartiers chics, et c'est là que se concentre le pouvoir, d'où l'important dispositif des forces de l'ordre euh, déployé ici. Moi je suis enseignante depuis 5 ans puisque je suis en reconversion donc je n'ai pas le passif de certains de mes collègues. Pour avoir bossé dans d'autres domaines, je trouve que c'est un métier qui est très difficile, euh, très mal reconnu par tout le monde. Et euh, pourtant euh, ça devrait être un métier reconnu comme étant important parce que euh, quand même les, les enfants sont quand même l'avenir de demain. Donc on est censé avoir des citoyens formés, éclairés, intelligents, capables de réfléchir. Et en fait, on nous donne pas forcément les moyens de, de... mettre tout en œuvre pour que ça fonctionne comme ça et que ça donne ce résultat-là. On est à la fin de la mobilisation. Comment tu l'as vécu et comment euh, vous vous sentez maintenant l'avoir fait Alors, on est à la fin de la manifestation, mais pas à la fin de la mobilisation. Euh, on attend d'être reçu par... Euh, par le ministre. Euh, on attend des réponses, euh, pour le... pour les lycéens, pour ma génération, ça fait depuis la seconde qu'on est, euh, qu est perturbé par la crise sanitaire, par cette gestion catastrophique, qu'on a subi euh, couvre-feu, confinement, distanciel, et des mesures qui changeaient d'une semaine à l'autre. Donc c'était assez invivable. Les dernière déjà, on s'est mobilisé pour se faire entendre et dire qu'on ne pouvait pas, en fait, garder les écoles ouvertes, les lycées, les collèges, sans prendre des mesures, sans donner les moyens. Euh, le ras-le-bol. Le ras-le-bol, ras euh, en fait, quand trop, c'est trop. Euh, Je pense qu'il faut vraiment euh, se lever et dire que c'est plus possible. Euh, ni pour les enfants, ni pour les adultes des écoles, donc que ce soit les enseignants, les ADSEM, les AESH, euh, la vie scolaire pour le secondaire, Enfin, Voilà, là, euh, on est tous euh, à bout, exténués, en souffrance, euh. Après, euh, je ne sais pas quelle est la bonne solution, mais certainement pas celle qui est proposée. Ça, c'est une certitude. Euh, le manque de moyens, c'est vraiment la source du problème. Le fait qu'on soit 35 par classe, en plus en période sanitaire, ça fait que l'enseignement est vraiment euh, atteint. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, dans la rue aujourd'hui. Et un dernier mot pour, en, euh, à vos élèves. Hein. Aujourd'hui, si vos élèves vous regardent, des élèves vous regardent, là, vous, un stit, vous leur dites quoi Il faut avoir confiance en l'avenir, et l'avenir, c'est eux. Comment on vit 17 ans, aujourd'hui, la situation du Covid, mais aussi la situation plus généralement sociale en France À 17 ans, comment on la voit bah, c'est très dur, je pense que comme les étudiants, comme les jeunes, on est une génération sacrifiée, on a... ça fait trois ans, trois ans qu'on a le masque, euh, qu'on est qu'on est empêché d'avoir une vie sociale une vie culturelle donc les lycéens se sont mobilisés beaucoup il y a 150 lycées qui sont bloqués à peu près d'après nos remontées les dizaines de milliers de lycéens qui sont mobilisés devant leur lycée dans la rue et on est là pour dire que on ne lâchera pas qu'on attende du ministre qu'il arrête le mépris des revendications, des alertes des syndicats, euh, qu'il arrête le déni sur la situation sanitaire, et qu'on nous écoute enfin. Ça suffit de ne plus recevoir les organisations lycéennes. J'apprends encore tout à l'heure qu'il y a une délégation qui va être reçue par le ministre pour le Premier ministre, et qu'on n'est pas dedans. C'est quand même inadmissible qu'on ne reconnaisse pas des organisations qui représentent des milliers de lycéens, de jeunes, qui sont dans la rue, qui sont capables de mobiliser. Donc un message que je voudrais faire passer, c'est si le Premier ministre, si Jean-Michel Blanquer, n'est pas capable de nous écouter, de nous recevoir. On va lui montrer, on va se faire entendre. Essentiel cette manif, parce que... Euh, il faut des moyens à l'université pour faire face à la crise du Covid, mais surtout parce que nous, euh, on est en bagarre depuis... maintenant une occupation de 4 bientôt 80 jours, de l'université Paris-Nanterre, et euh, c'est toujours le même justificatif, le même argument, qui est utilisé pour justifier des mauvaises conditions de travail et des mauvaises conditions et des mauvais protocoles sanitaires, le manque de moyens. Et c'est ce même manque de moyens, c'est ce même argument qui est utilisé aujourd'hui pour rejeter les jeunes qui veulent étudier à l'université. Pour nous, c'est le même combat, c'est la même cause. C'est les politiques de Blanquer et de Vidal. Et pour nous, il faut une grève nationale dans les universités, dans les lieux d'études, dans les lycées, pour mettre fin à cette austérité et euh, à ce monde de précarité et d'exploitation dans lequel ils veulent nous, nous faire sombrer, alors qu'ils donnent des milliards en aide publique au CAC 40. On n'a pas à l'accepter et c'est pour ça que cette manif est un succès. Il faut qu'elle ait des suites qui soient, elles aussi, des succès. Tu me parlais euh, de pourquoi est-ce que je venais avec un drapeau noir, hein, plus que parler du sujet en lui-même, de se dire qu'est-ce qu'on veut derrière. Ce que je veux, c'est pas spécialement ni euh, une simple réforme, c'est que ça s'inscrit dans un parcours révolutionnaire général. Et, et du coup, un drapeau qui revendique l'anarchisme. Là, tu viens de dire que c'est des politiques de Vidal et compagnie, et Blanquer. C'est vraiment leur politique ou c'est quelque chose de plus large qu'eux Ah bah c'est bien évidemment. Euh, on, vire, on vire, on vire, Vidal et Blanquer. C'est bien, tout va bien Bah non, c'est clair. Il faut virer aujourd'hui les patrons qui sont au gouvernement. Il faut virer ce gouvernement et sa politique antisociale qui consiste profondément, et c'est la nature de ce système en réalité capitaliste, toujours donner plus aux riches en retirant aux, à ceux qui travaillent, à ceux qui étudient, aux jeunes, aux salariés. Il faut qu'on soulève, il faut un mouvement d'ensemble pour pouvoir en fait euh, foutre en l'air cette logique et imposer une autre logique qui soit celle du changement social euh, et euh, qui mette au centre les intérêts des jeunes et du monde du travail. Et ça, ça ne peut se faire que par une grève générale, que par un mouvement d'ensemble. Et c'est ça qu'on veut construire aujourd'hui. Quand, euh, quand euh, je me plains d'une euh, mauvaise gestion du Covid qui est bordélique, etc. Et, et on est sommé d'appliquer euh, des choses complètement contradictoires, hein, euh, je me dis bah justement l'autogestion pourrait répondre à ce problème là. Et dernier mot, tu as quel âge déjà Moi j'ai euh, 25 ans. Et qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui nous regardent et qui ont la vingtaine euh, aujourd'hui et qui se sentent un petit peu dépassés par tout ça Qu'est-ce que tu leur dis pour leur, leur insuffler un peu l'envie de, de se battre ou de se bouger Révoltez-vous, faut se soulever, on va gagner, on va gagner. Aujourd'hui, c'est des minorités, mais on agrégera les autres. Et on leur mettra une grosse claque. À Macron, à tous les capitalistes, à tous les patrons. C'est possible de construire un, un autre monde, de renverser ce système, de faire la révolution. Nous, c'est... C'est ça qu'on espère un jour.